Coucou Youtube Aujourd'hui on est avec le Vince, versant avril, le pilote McLaren. Je vous invite à le suivre sur les réseaux, il est trop cool. Et on a fait un massacre sur Caldera. Je vous laisse regarder la game. Bon visionnage et pensez à liker, commenter. C'est important, c'est pour le référencement. Ah, euh, c'est si, là-bas. là -bas. Là, là, -bas. là, dans les tentes, là. A une balle du crack Il est où A une balle de mourir Il a connu de toi Frère Il m'est passé devant C'est <rire> a des oh, tu... on explose le bordel Ouais vas-y Avec si l'hélico de... ou... Ouais, je, je pilote, tu tires, d'accord Ok, alors Ah mais il s'est pété Je pilote, tu tires, ok tu viens En fait ouais, pour qu'on soit tranquille, faut l'attaquer que par devant, tu vois T'es à peu près là, non oh, ah. Ah, oh Non, non, c'est bien C'est tout Non Encore, encore, encore, il a marqué notre ram, il en fait encore hein. Nice Bon j'ai plus de balles hein. Ah on se fait tirer dessus non on serait trop... Ouais on se fait tirer dessus Je sais où ils sont pour Viens on va acheter. ils sont à l'étage, toujours One shot Et quel étage Vince euh, Là là voilà J'ai mis une frappe Vince Alors ouais. Ok bon. je les vois Ils dans le camion c'est un peu triste Ah à terre Et c'est. C'est carré Très très carré hein. Tu sais que je la, je la préfère à la, à la Bren maintenant cette arme Ouais mais ça m'étonne pas elle a quasiment aucun recul Elle fait, un, elle, elle fait moins mal mais euh... Elle a une a cadence quand même très élevée. Et ouais, voilà. Aussi, hein. Et il y a plus de balles D'ailleurs, ouais. je sais pas si t'as si vu, il y a un site qui a dit euh, qui dans le monde avait gagné le plus de thunes avec euh, mais toutes les compétitions euh, Warzone et tout. Je suis, je suis le seul français, frérot, dans le top 25. Et normalement, si on calcule correctement avec les Lord of Warzone et tout, je suis top 19. Putain. Ok, ah ouais. c'est ok top 19 ah bah. monde je suis l'animateur la, qui est plus compétitif que toujours le joueur pro préféré <rire> <rire> ah, tu veux le dire hein bah frérot hein Warzone, solo. Let's go. Ça te dérange <rire> pas si <rire> je suis en c'est Yo my friend, yo let's go big 2, ah, je, je je suis je, je, je, je. Yep. Uh... suis so, ah bah là J'ai Vince. Je te confirme. Derrière nous. J'ai vu Un break. Un à terre. Deux mecs devant moi, Vince, je sais pas si tu l'as vu. clair, euh, commandant Bien joué capitaine Il en reste deux autres hein. euh, vers où Dans la feuille ah, euh, est. Est. Ah, est, full est Ah donne moi un contact, derrière moi oh là là. Oh, T'as un masque Ouais, non pas... Et là tu mets un boost d'adrénaline gros Celui que j'ai pas Ouais celui que t'as pas Putain, Vince Putain, je t'avais dit que c'était utile l'adrénaline frérot. Oh, regarde, ça sert rien. Parce mais large moi, Mais comment ça c'est ça a... Oh putain <rire> Je euh, J'ai retéléchargé Pokémon Go. Ah ouais Putain ouais, c'est ouais. le pays, ouais. bah, ça c'est le boss ça. Ouais ouais ouais, du coup mais je suis euh, Je suis 5 ans en retard tu vois, mais, mais je kiffe tu vois. Ah mais c'est lourd j'me... hein Parce que je me souviens tu vois à l'époque euh, genre tu, tu te baladais 25 minutes, t'avais que des ratatas et de la merde. Là frérot tu, tu fais tu fais mètres t'as un, un Pikachu un Draco un bulle bizarre un salamèche Genre, ça, ça ça a plus aucun sens tu vois il y a euh, on va là bas Ouais, grâce à la bichmich, bien sûr celle qui l'idée ah. Tu m'as fait quoi comme arme La Whitley ou la KGM-40 La... Mais celle que tu voulais La... La KG-40 là La KG-40 et je l'ai équipée exactement comme sur mon site Et j'ai l'impression que ça te plaît bien Oh, tu te là, que je suis énervé, je te jure. Ah, je, vois, je vois ça frérot, il y a... là, il y a Lego qui a repris le dessus, euh, la peur. Ah, il est bon ça. Ah, mais gros, ouais. tu sais que hier, j'avais un niveau insane et ça me gave de pas te le montrer aujourd'hui parce que j'étais trop chaud hier. D'accord, ok. Après, j'ai... hier quand t'as joué avec... Euh... Ouais, j'ai pas dit le nom de... C'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort. J'ai failli me faire karma mais d'une force <rire> là le mec en, en, en gros je, je, je, je lui ai coupé un tendon il s'est retourné il a, il a voulu me faire payer <rire> hey, tu te rends compte que les euh, je, vais, je vais te le dire Vinsa, tu, je suis sûr que cette info elle va te surprendre les mecs qui sont nés en 2000 frérot ils ont 22 ans ouais non mais ça ça ça me fait fier bah c'est genre moi j'ai je, je ça, ça 95 des bons, info. Ouais, en 95 je savais que genre j'avais 5 ans jusqu'à avoir mes 30 tu vois au mec qui avait 30 ans je me foutais de leur gueule <rire> mais non là je leur prends plein la gueule mec. T'en t'en Je m'attendais pas à ce que tu perdes. <coughs> bah, moi non plus, en fait, c'est juste la MP40 elle est squintée en fait. Mais une de barre, je pense que je me suis fait scripter la gueule. Putain! Ça me fout la haine d'entendre ça, frérot. The script! Scripted! The... Scripted! Là, ça arrive tellement souvent. Oh là. là. Je pense qu'ils ça... qu vont arriver par le pont. <coughs> euh, bah, ils sont en bas, on dirait non, frérot. Ouais ouais Après les petites flèches oh là Après là. ils peuvent monter hein Non ils sont sur le pont, sur le pont okay. ah, bah, Et monsieur a. Diga qui envoie 12 sub gift Les ultras Est-ce qu'on peut tous avoir oh, du lore ton Diga arbre. qui envoie Donc, du sub à... La mais... config Ah mais sur ouais, ton site est... Allez sur ton site C'est exactement la même que sur le site ouais. Donc c'était pas Donc... un site mensongère Mais non c'est pas un site mensonger Site dont on ne parle pas assez D'ailleurs, la nouvelle collection de vêtements arrive euh, dès là, demain. Tu, tu, tu m'envoies un petit main. pull là que je... Tiens, je t'ai envo... ici. Mais vu que tu m'as envoyé des petits trucs, je vais t'envoyer le nouveau pull, Vince. Oh là là là là Ça me fait, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Tu sais que je le porterai en live hein, parce que oh. j'ai que un hoodie un... de live. Oh. En, en vrai, si tu devais choisir une couleur, un hoodie plutôt, plutôt noir ou plutôt orange Alors plutôt noir ou blanc ou gris D'accord. Ok. Très, très bien. Très simple en terme de couleurs. Très de... bien. C'était euh, au cas où on en est. Mais tu m'enverras euh, sur le téléphone tout à l'heure ton adresse. Vas-y, vas-y. Là. On a vu. Putain, je manque de m'écraser. Euh, tu... Là, son mate en avant. Non. Non. Dis-moi, que c'est moi. Tu l'as fait. Non, si, c'est toi. Non. Non. Non. Non. Attends, viens, viens. Non. Non. Non. non. Je vais me faire pas Non <rire> Quoi T'étais quoi T'étais flash T'étais parat? J'étais... Oh au... Frérot Frérot J'étais overland J'ai même pas eu, j'ai même pas pu prendre mon repère visuel pour tirer Genre, j'ai vraiment tiré comme as tu vois Genre en mode... au son, mais tu sais que je les reconnais au son maintenant, tes horreurs J'ai eu. J'ai capté Non, <rire> frère Tiens <rire> oh, Qui fait ça Oh, c'est ouf Alors, celui-là, pour le coup, il est vraiment ouf, tu vois tu mets les pierres dingueries avec moi, chaque fois. Tiens, j'ai mis de la thune euh, derrière. Ah, ah, mais frérot, c'est. J'ai mis. Euh, Jean-Marie shit hein. What? J'ai mis la Gilbert Montagnier, frérot. La Gigi. La Gilbert. Merde. C'est une autoréa? Yeah, ouais, il a, il a un sniper, fais gaffe. Euh, j'en avais fait mal mais... Crac 1 HP, il s'échappe Parfait le back Je peux le faire droit J'ai une, une visue Vers où Ok, 1 là A droite, un peu plus ah, eu, à droite C'est moi bon, I got it. Ouh Et ça y est, jouer eux hein. Pour des mecs qui joué bord de zone Ah oh, ouais ouais ils savaient jouer gros. Bon. Ah oh, je, je, je veux le revoir après, hein. il faut l'envoyer à Vince pour qu'il voit Mais tu vas péter les plombs Vince Ah hein. bah de toute façon j'en reçois un par session donc maintenant j'ai l'habitude hein. <rire> Ah putain ça doit camper dans le... Ouais ouais là ça, là, ça pas. Camp... Ah regarde, mais non là en bas fait. Quoi Quoi hein, Où ah, Et euh, mmh. en bas au shop Ils ont mis un droit d'améliorer Ah la brain je l'aurais eu je pense Je pense qu'ils vont monter. Toujours en bas Ouais Non ils sont à l'étage du milieu. Oh non. Il est crack J'ai Une flash, ça peut t'aider. Flash Non, t'inquiète, j'ai un couteau. Oh là oh là, là tu me régales. T'inquiète pas gueule, ton stuff était accompagné parfait ah, non, ouais, j'ai mis une flèche et... Tu prends une boîte de avec, avec tous ces subs, je prendrais full crack les gars Je le, je le ah, promets ouais. Bam. Il y a un mec sur la route frérot qui arrive Je crois qu'il veut mourir Il se déplace très vite Mais je... Titi vide merde Ouais, euh... à chier TTV, sale chien Pardon. <rire> ça me donné du coeur ça Ah, de ouf C'est un hélico ou ça J'en ai un, l'autre est dans la maison. Y'a deux mecs. Euh, un, un crack, un yep en face de moi. Ok, vas-y, tu veux. Euh, si tu veux dites, ou Ouais, je viens avec toi, je viens avec toi. J'en ai knock un. Hein. Un mec là. Mais je les vois oh pas non. en fait, ils sont, ils sont dans les plantes euh, frérot. Il y a un dans la case baraque devant. Putain de fils de pute de merde. C'est bon. T'as besoin d'aide oh, la bas Un drone surtout, peut-être, si oh. Yeah bien sûr que j'ai. Nice. Le drone commence en survol. Pierre, je suis fier, je suis fier. Euh, derrière, en zone. Frérot, il y a du monde partout, il campent de partout, on est en train de faire une game, on est, on ouais, est ouais. des rois, frérot. Est on, est, on est des putains. On est du avec toi, on reste, on reste ensemble. Mais viens, tu sais quoi, on... eh, ça, ça va décoller. Ouais. Non, snipe. il est sur le toit, sur le toit là, je le vois. Ouais, non, ouais, non il va décoller, je le sens. Y'a un snipe aussi, dis-je. Devant nous. Oh, Au là. Oh. oh Là Oh là la vitesse du move Tu sais très bien que j'ai pas visé. Mon ça. dieu tu sais, tu sais très bien qu'il s'est pris un Oscar. Après, ça équilibre un peu si tu vises pas tout ce que tu Bah, j'ai l'impression de cheater, frérot, si je si fais pas ça. Euh, ah, si je fais un 3-6 et que je tire, tu penses c'est mieux Ouais, c'est pas mmh. mal aussi. Là Il est passé où derrière la... Là... La clim. Il y a ton mate là, ah, en train de casser. Ici à l'étage, là, au drapeau, je te le remonte. Ok. T'as deux mecs là-dedans, là. Oh mec, c'est l'anarchie là-bas. Il y a trois teams. Tu veux y aller Y'allou, y'allou, question. Je stay dans les airs. Ok, ok, essaye de spot. Tel un goéland obèse. <rire> Rien sur le toit. Non, c'est rez-de-chaussée, euh, sur... frérot. Ouais, ouais, ouais. Le goéland goué... le en surpoids atterrit au deuxième étage. Ok. Tchouf, je suis en position. Oh, frère. C'est gars ah. Je suis là, mon bébé, je suis là. T'es oh, je... le meilleur. T'es là, t'es là, t'es là. Encore, hein encore, je pense. Oh, je sais pas. J'ai entendu des pas qui étaient pas les tiens, je pense. Moi, moi j'ai des. Euh, maintenant que j'arrive vers les 30, j'ai des Stan Smith et plus des Nike, frérot. <rire> C'était semer orthopédique que j'ai entendu. On reste avec nous. Ça là, là, là les gars, euh, ici, deux mecs. Oui, deux quoi, mecs dans l'eau. Oui. Dans le, ah. le rond-point. Ouais, dans le rond-point. J'ai ma ligne. Je suis en viseur fixe. Ouais, ils sont là. Je vais dans le gaz, Chacram. dans la surprise. Vers Flash. Mais, Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Il faisait le rond-point. Ouais. <rire> qu'est-ce qu'il était nul <rire> Mais t'as vu comment ils jouaient leur vie en plus? Ah, la... Frérot, c'est vraiment les joueurs mettant en plus, la Bren et la MT40. <rire> oh les mange merde! Viens, <rire> on progresse, on progresse. Ouais, on On, a on prend la hauteur là. Ah, oh magnifique. Il est, il est en train de s'autoré à frérot. Il, est... il de te le confirmer. Il a dû se relever là. Je vois pas. Là il est, allongé. Ah. Il, est, il est allongé au muret frérot Devant nous là Ah ouais, déjà ah. <rire> Frère, euh, la, la pose du milieu, hein. Le, Oui, oui Royal, j'aime beaucoup 2v2v1 ouais. ah, fille, hein, Si t'es arrivé, à... si arrivé là, c'est soit que t'es Les... Ok, la team de 2 est sur ce bâtiment et ils sont sur le toit Y'a pas team de y a une team de 2 si, si, si, ouais, ah, oui. une team de 2, 2v2v1 les deux sont sur, sont sur le toit de ce bâtiment. Ok. D'accord Ok. Ils vont, ils, vont, ils vont forcément être dans l'angle tout en haut à droite. Ouais, ils vont être zonés. Mais on a une, on, on a une super base, lapin. Ouais on est bien là. Et en plus, si on veut, si on veut se veut, T'inquiète, hop. Comme ça, il va reshielder, il va s'occuper de sa copine. Ça me paraît, si je balance un couteau, ça peut retomber dessus Ça pourrait, ouais. Je l'ai vu partir. J'en ai envoyé deux, frérot. une moi, smoke qui est partie de la gauche, on dirait. Oh putain, euh, y'a le mec. Euh... le mec tout seul, le droit Bon. Je te cover, je te cover, je te cover. Non, shield. Ok. Alors, Vince, t'as ton masque ou pas? Ouais. Avance, avance dès maintenant, je te couvre. Ok, vas-y, stop. Je te couvre, moi je vais rester dans le gaz. Je vais, vais crever en les ralentissant et tu l'es fini. Confirme. c'est fucking je ne le vois pas. Un peu. Ah, si, là-bas, c'est bon, j'ai. Let's go Let's go Mon record de kill sur Caldera Quoi Qu Combien 25 25, Vince, c'est une 46, Vince Let's go On a du... Vince. Ça, ça c'est la birthday game Ça, c'est la birthday game Back Tout back Ouh Avec une vraie partie, les mecs Let's go, les gars Bang bang Let's go Putain Et 46 kills Ah je... c'est beau hein Je bande frère ah, je, je bande Tu me dis quand tu reviens Ouais c'est bon je suis là Très bien c'était euh, au cas où on en est pris, les gars Mais tu m'enverras euh, sur le téléphone tout à l'heure je t'en adresse Vas-y vas-y Là Vas-y. Ouais. Je demande de, ouais, de, je demande de, de les patrouilles à chaque ouais. fois Ouais c'est vrai que c'est short à La chaque fois Tiens, rien là frérot okay, Non non, dis-moi bas que c'est moi. Non, non, non, non, non, non. Attends, non. Viens, viens. Non, dis-moi pas que c'est moi. Frérot, est-ce que t'imagines ce shot quand même On est où le Attends, mais non, ouais, t'en Ok, il oui, a il est à terre. Donc là, ok, tu vois le mec Et là, il meurt, frérot. Comme tu ça, vois son l'autre qui explose. Non, frérot, c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas besoin de mes yeux pour être le meilleur, j'ai pas besoin de mes yeux, je pourrais me les crever maintenant en devant vous <rire>